Bienvenue à Weedman, l'endroit où ce qu'on apprend que le gazon n'est pas plus vert chez le voisin. Toujours un plaisir de vous voir. Vidéo SQDC. Vidéo très attendue des abonnés de à Weedman. Dernière vidéo à vie d'une variété mélangée. Vous savez très bien que Weedman aime savoir ce qu'il fume, aime savoir la variété qui est à l'intérieur de chacun des produits. Ici, j'ai le fournisseur Afria de la marque Good Supply. Euh, on appelle ça ici, le choix du cultivateur Sativa. Euh, donc, la variété, c'est mélangé. C'est jamais le même produit qui est à l'intérieur. Euh, ils font une batch, et puis, trois, euh, quatre mois plus tard, c'est un autre batch. C'est souvent euh, les batches qu'ils ont en surplus, les batches moins populaires. Euh, et j'aimerais, j'aimerais qu'ils puissent nous identifier... Euh, ben, cette période-ci, ben, à l'intérieur, ben c'est du Blue Dream. Euh, dans une autre période de temps, ben, on identifie le produit, ben, c'est du Chem Dog. Euh, N'importe quoi, je veux qu'on identifie le produit. Le produit ici coûte 19,70$. 19,70 3.5 grammes. En bas du 20$. dollars C'est un très très très bon prix. Et on peut avoir le taux THC entre 17 et 23. J'ai eu 23,78 donc, plusieurs personnes sont intéressées par ce genre de produit, 23,78% de THC. On sait très bien que dans la région de la Naudière, les gens de Joliette regardent beaucoup, beaucoup, beaucoup le taux de THC. Ils ne regardent pas derrière ce taux de THC. On reparle ici des arômes, des terpènes. Et dans le choix du, con, du consommateur, le choix du cultivateur, pardon, le choix du cultivateur, ben, il n'y en a pas de terpènes. Il y en a mais ils sont pas décrits, c'est un sac à surprise. Les terpènes, les arômes, on s'en ça, à Joliette. On s'en ça, à Joliette. À Joliette, ce qu'on veut, 23,78. C'est ça qu'on veut, on veut le taux de THC. Et on veut le prix, 19,70$. On sait que le Jangui de Good Supply est un produit très, très, très populaire à Joliette. Sinon pas le plus populaire. Et on se demande toujours pourquoi pourquoi les gens de Joliette nous disent tout le temps, « J'ai fumé 7 grammes aujourd'hui. J'ai fumé 28 grammes en trois jours. » Et c'est tout important du 23 THC. Mais pourquoi ces gens à Joliette fument autant de cannabis, autant de THC que les autres personnes? Peut-être à cause de la qualité. Peut-être que quand on fume un joint de Good Supply à 23,78, peut-être qu'elle bosse de sûrement une heure et demie. Quand on parle ici de « good supply », on doit s'attendre à un buzz quand même assez régulier. Hein? Du pot, c'est du pot. À 19,70, euh, 23,78, si ça buzz, euh, le monde de Joliette sont très, très, très heureux. Euh, J'imagine que ce n'est pas tout le monde à Joliette qui pense ainsi, euh, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, on a juste à penser à Suzanne qui n'habite pas à Joliette, on ne sait pas ce qu'elle vit à j Suzanne, on sait que Suzanne n'est pas toujours d'accord avec euh, les décisions, les opinions euh, de Whitman. Mais si on compare Good Supply à Broken Coast pour le buzz, on sait très bien que pour la même quantité, en général, selon les personnes, selon les goûts, selon, si, si, selon, si, n'est-ce pas Suzanne? Broken Coast va durer 3 heures au lieu d'une heure et demie pour le buzz. Donc c'est pour ça que les gens de Joliette qui fument 7 grammes en une journée, fumeraient peut-être pas 7 grammes de Broken Coast. Encore là, ce n'est pas un défi que je lance aux gens de Joliette. Bien au contraire, j'aimerais que vous fumiez du Broken Coast et vous fumiez plus euh, régulier. Donc, euh, je pense que c'est le moment d'ouvrir ce sac. Et c'est le dernier avis de Winman. Le dernier avis, pas de good supply, euh, pas un set va, mais plutôt la variété qui est une variété mélangée, une variété surprise. Quand on va sur le site de la SQDC, au moins, ils ne nous, nous mettent pas de terpènes, ils ne nous mettent pas d'arômes. C'est un sac à surprise. 23.78, Sativa, est-ce que ça va nous buzzer? J'imagine. Je ne suis pas un amateur de Sativa. On sait que la SQDC indique Sativa pour nous représenter un peu le buzz. Hein? Le buzz un peu plus dans la tête, cérébrale, un peu plus euh, énergétique, un peu plus... Euh, Moins, moins corporel, moins physique. Hein? Le sativa, pour eux, là, hein? on sait très bien que la plante sativa pousse plus allongée, des feuilles plus minces. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'il faut associer le buzz sativa à le style de plante qui pousse. Donc, ça, c'est un autre sujet. Donc, ici, on a du fond de sac, des petites cocottes. Mais à quoi s'attendre à 1970? À quoi s'attendre? Il faut s'attendre absolument rien. Absolument rien. C'est du bas de gamme. C'est du bas de gamme et à 23,78% de THC, c'est un très bon vendeur. C'est un très bon vendeur. Euh, ça doit se vendre comme des petits pains chauds. Ça doit se vendre comme des pains chauds, 19,70%, 23,78%. On veut rien savoir des terpènes, du goût, des arômes, du buzz. Donne-moi ça, je veux en fumer. Mais pas Weedman. Pas Weedman, euh, moi je veux savoir ce que je fume. Euh... C est, c est... Je sais pas, je sais pas. On va regarder ça de plus près à la caméra. Euh, je vais regarder un petit peu là, avec mes euh, lunettes cosmiques. Mais il y a des tricômes, il y a des tricômes. Mais ce n'est pas une surprise. On sait que Tam Tam est capable d'avoir des tricômes. On sait que Canopy avec Tweed est capable d'avoir des tricômes. On est, on sait aussi que Dubon, Dubon Select est capable d'avoir des tricômes. Et Good Supply, ça s'en vient un peu comme du bon, du bon célèbre. Parce qu'on sait très bien que Afria a fusionné avec Terry, euh, à suivre, à suivre. Mais on sait que Afria va prendre des décisions dans la compagnie et puis les boss de Terry, ben, ils vont rester assis dans leur chaise et ils vont écouter ce que les patrons de Afria ont à dire. Et si Terry ont des décisions importantes à faire, ils ont, ils sont obligés de demander à Afria la permission pour faire des moves. Donc on va regarder ça de plus près, on n'a rien, on, on peut s'attendre à absolument rien. On ne peut pas critiquer du cannabis à 1970, c'est pratiquement là, les moins chers de la SQDC. Donc euh, du pot, c'est du pot, 1970 le prix, 23.78 le THC, on sait pas la variété, on regarde ça de plus près. Et voilà le choix du cultivateur, le Sativa. Euh... Pas, euh, on n'a rien à s'attendre. Pas de couleur. Du cannabis vert. Avec un peu de trichombe. Du pot, c'est du pot. Très bon vendeur dans la région de Joliette. Je vous adore. Hein? Je vous adore le monde de Joliette. J'adore le monde de La Nodière. Euh, J'aime aller à la pêche. À la truite dans les pourvoiries à La Nodière. J'aimerais un jour m'acheter un chalet à La Nodière. Vivre à La Nodière. J'aime beaucoup La Nodière. Donc, euh, on va laisser faire euh, la nadière et puis là, on va lâcher le tourisme. C'est maintenant le temps d'essayer le choix du cultivateur Sativa à 23,78% de THC. De retour avec le choix du cultivateur Sativa. Écoutez, plusieurs personnes euh, tentent de trouver quelle variété est à l'intérieur en regardant le code bar. Euh, le numéro de série, y a, des fois il y a des lettres dans le numéro de série. Écoutez, pour ceux qui ont écouté Winman depuis le début, toutes les vidéos, on a déjà appelé, la trois reprises, trois compagnies. Euh, deux d'entre elles euh, n'ont pas été capables de nous donner la réponse euh, au service à la clientèle. Euh, et la troisième compagnie, c'était euh, Trailblazer qui nous avait dit, euh, avec le numéro de série, la variété qui est à l'intérieur de leur produit avec la variété mélangée. Euh, je pense que autres, tu, tu penses que c'est un peu une erreur qui est fait, qui ont fait ça parce que sûrement qu'il y a plusieurs personnes qui vont appeler, euh, à reprise, à répétition. À chaque fois qu'ils vont s'acheter ce produit-là en regardant la vidéo de Winman, ben, ils vont appeler au service à la clientèle pour savoir la variété. Ça va engorger les lignes téléphoniques, le service à la clientèle. Euh, c'est pour ça que Aurora, on se rappelle, avec le Daily Special, nous avait dit ne pas savoir quelle variété est à l'intérieur. De cette façon-là, personne va plus ça à la clientèle. Ce que je reproche au choix du cultivateur, c'est pas vraiment la qualité qui est associée au 1970. Ce n'est pas vraiment le THC à 23,78. Pourquoi pas? On est content d'avoir plus de THC. Ce que je reproche au choix du cultivateur, ce que je reproche aux compagnies qui mettent des produits à variété mélangée, c'est qu'ils ne nous indiquent pas la variété. Écoutez, c'est bien moins excitant d'ouvrir un produit euh, sac à surprise qu'un sac de bonbons dans le temps qu'on était en, enfant. Hein, on sait qu'en tant temps enfant, il y avait des dépanneurs, des, des sacs à surprise avec des bonbons à l'intérieur qui étaient très, très, très intéressants et amusants. Mais je ne veux pas faire ça avec mon cannabis. Je veux savoir c'est quoi la variété. Puis, il y a peut-être plusieurs personnes qui vont être intéressées à acheter le choix du cultivateur, même si c'est un peu la qualité inférieure, si c'est leur variété préférée ou une variété qui, qui aiment. On sait que le choix du cultivateur, c'est des produits qui sont pris dans Afria. euh sûrement les bas de plant des produits Riff ou les bas de plant de... Là, j'ai un blanc. Hmm. Je me rappelle plus exactement tous les produits d'Afria. On sait qu'Afria, quand même, c'est une grosse compagnie. Si on, on fait pas encore la fusion avec Tillery, c'est quand même une grosse compagnie. Donc, je vais juste aller voir rapidement. là. Ce que je reproche aussi sur le site de la SQDC, on en a parlé dans l'autre vidéo euh, auparavant, là, la, le double, dédoublement de produits de page en page. Là. On change de page et on revoit les produits. Euh, ce que je reproche, c'est quand on fait des sélections... Euh, dans euh, n'importe quoi la catégorie le taux de THC les formats la disponibilité à chaque fois qu'on choisit une chose ça fait comme un, un refresh comme on dit en français ça fait comme une mise à jour on peut pas cocher format 3.5 les produits afria avec terpène dominante myrcène il faut le faire en trois étapes encore une fois c'est tout des petits détails qui qui qui qui est un peu différent euh, sur d'autres sites, euh, comme en Ontario, euh, ou d'autres provinces. Mais là, le, le monopole, c'est à SQDC, ils ont le gros bout du bâton, euh, si t'es pas content, ben, jette-en pas. Non, je, je vous entends, je vous entends, je vous entends, pas obligé d'écrire rien dans les commentaires à ce sujet, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je sais que vous êtes de, de, de grandes personnes. Donc, on avait des produits Soleil, donc peut-être que des produits Soleil, hein, S-O-L-E-I, qui appartient à Fria. Peut-être que les produits Soleil sont dans le Good Supply. Euh, peut-être Rift sont dans euh, le Good Supply. Et ça me surprendrait que les Broken Coast soient dans les Good Supply. Donc, peut-être Soleil ou Rift. Rift, c'est quand même un petit peu plus de, un haut de gamme. Mais peut-être les bas de plan les petites cocottes, peut-être qui sont moins axés, moins... Euh, <coughs> qui ont moins accès à la lumière, donc euh, sûrement moins euh, généreux en cannabinoïdes, en terpènes, pour les bas de plans. Donc un setiva à 23.78, je sais même pas ce qu'il sentait, je, je l'ai tout de suite, tout de suite mis dans mon pot mélangé. Euh, J'ai eu le temps de prendre des photos, vous irez voir ça sur mon Instagram, rien d'excitant, inquiétez vous pas. Allez voir ma story. Des euh, belles photos avec des poils de chat. Sur les nogs sur mes cocottes qui, qui sont dans ma grow. Allez voir ça, c'est quand même euh, différent d'un plan à l'autre. Euh, les couleurs sont différentes, très intéressant, euh, Très, très intéressant. Ça l'avance. Je commence à avoir des préférés, des préférences. Euh, il y en a que je pense que j'aimerais pas du tout. Euh, la moitié de ma grow, je l'aimerais pas. Euh, la moitié, je ne l'aimais pas. Euh, L'un qui goûte à la lavandre. Euh, L'autre, le raisin. Je m'en attendais, mais j'ai acheté mes graines de cannabis trop rapidement. On fume ça. J'essaie hmm. <coughs> de penser un peu quel, qui se pourrait, quel produit ça pourrait être. <coughs> je suis quand même surpris, quand même très bien, très bien. Mais Même si c'est très bien, même si je suis surpris du goût. Je ne rachèterai plus jamais un produit avec une variété mélangée. Je veux savoir la variété. Je veux, je, je, je, je, je veux savoir ce que je fume. Je veux faire des petites recherches sur la variété. Euh, je veux savoir si ça m'intéresse de faire pousser ce cannabis-là. Euh, on sait même pas ce qu'on fume. Là, tu vas me dire, je sais, je t'entends, je t'entends. Ouais, mais avant, ton pocheur, qu'est-ce qu'il te disait? C'était-tu vrai? Tu savais même pas ce que tu fumais? Je comprends. Mais là, on peut le savoir. Là, ça existe à SQDC. Là, on ne parle pas avec des affaires du passé. On parle avec les, les lois dans ce moment. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les lois, les règlements, c'est ça qui se passe? Bon, ben, on, on peut tout savoir ça? Oui, ça existe dans les autres provinces, OK? On parle dans ce moment. Là. Tu comprends-tu? Je sais qu'avant, c'était pire. On avait, on avait deux, trois variétés. Non, moi, j'avais dix variétés avec mon pusher. OK, man. OK, c'est correct. Toi, t'avais dix variétés. La majorité des gens n'avaient deux, trois variétés. OK? On parle de la majorité des gens. On parle. Quand on parle en ce moment, on parle en ce moment. Quand on parle du passé, on parle du passé. Tu comprends-tu? Mais En ce moment, on a la SQDC, puis ils peuvent mettre la variété sur le contenant. Donc, ça serait très intéressant euh, d'écrire la variété, puis si on a la variété, on peut avoir les terpènes et les arômes. C'est juste deux trois lignes que la compagnie doit envoyer la SQDC, puis la SQDC rentre ça l'ordinateur. Est-ce qu'ils sont capables? C'est toi. Bien content de mon Sativa. Bien content de mon Sativa. Je connais pas la variété. C'est le dernier que j'achète. Produits mélangés. C'est comme si je boycotterais les produits mélangés. Parce que aussitôt qu'ils vont m'écrire la variété sur des produits mélangés, ça va me faire plaisir d'en acheter. Surtout les 28 grammes. Les 28 grammes, mon Dieu. Ça, c'est triste. Ça, c'est triste. On en voulait des 28 grammes. Il n'y en avait pas. Ils ont commencé avec des 3.5 et des 15 grammes. On en voulait des 28 grammes avec un petit rabais. Ils nous amènent des 28 grammes avec un petit rabais. Puis on ne sait même pas c'est quoi la variété. Non, mais regarde. On va aller sur le site de la SQDC, Cannabis séché. On va faire la sélection. Je ne sais pas si ça a changé. Euh, format. 28 grammes. Encore là, ça va faire une mise à jour. Je ne peux pas sélectionner une autre chose. Bon, euh, je vais en sélectionner un au hasard, euh, le premier, le OS 210. Euh, ça, ça fait partie là, des produits du fournisseur EXO. Et puis, la variété, c'est mélangé. La seule chose qu'on peut savoir de ça, c'est que c'est un produit hybride. Il euh, y a le Mixto. Mixto, on connaît pas ça, Weedman. Euh, Mixto, c'est la marque... Euh, Mixto, c'est quoi finalement mixto, marque, c'est ICMR, a ICM, trois lettres, ICM, A-I-R, et puis le fournisseur, c'est ABBA, ABBA Médic. Et la variété, c'est mélangée Encore un 28 grammes, variété mélangée. Là, on parle de deux fournisseurs différents. On va aller voir un autre produit, on se rappelle de la Batch. La Batch qui appartient à High Park, High Park, c'est et Tilry se sont associés là ont fusionné avec Afria. Donc, ici, la batch qui va éventuellement appartenir à Afria va être ménagée. Tous les 28 grammes, je crois, à la SQDC, euh, dites-moi si je me trompe, ce sont des produits mélangés. On se rappelle aussi du ben oui, de, de petits poffres que Weedman avait beaucoup, beaucoup aimé. Oh! Ça, c'est intéressant. On sait que maintenant, là, Afria, avec ma, la marque Petite Poff, ils indiquent la variété. C'est l'exemple à suivre. La marque Petite Poff indique la variété de leurs 28 grammes. Donc, euh, je dis à tout le monde d'acheter les produits Petite Poff, parce que, mais je pense qu'il faut faire attention, parce qu'ils changent à tous les 4-5 mois peut-être, je ne vais pas me tromper. Euh, ici là, euh, le capote pas, c'est le Alien Dog. Le ben oui de cette euh, pof, c'est le Sour Cush. Et le troisième 28 grammes d'Afria, ça, ça s'appelle le Tigidou. Et la marque là, c'est la variété, c'est Exodus Exodus Cheese. Donc ça, je suis un peu surpris, on le connaît pas. celui-là, je pense, le Exodus Cheese. Euh, d'autres qui marquent la, la variété dans les 28 grammes, c'est Grassland. Grassland avec le rêve bleu. C'est du Blue Dream. Il y a aussi le Grassland, euh, général 4 étoiles. Ça s'appelle comme ça le général 4 étoiles avec Grassland. Mais la variété c'est, la variété c'est général 4 étoiles. Four Star General. Est-ce que ça existe? On prend dessus 30 secondes pour aller sur les flics. Pour aller voir, est-ce que ça existe Four Star Général. J'espère que oui. Ben oui. Four Star Général, c'est une variété. C'est une génétique de deux chem-dogs. Donc, ça doit être très intéressant. On sait que Grassland, c'est quand même. Euh, je trouve ça très bien, Grassland. C'est euh, c'est de Stanzia Grower, puis ça m'a quand même surpris comme euh, produit. Donc, euh, je pense que cette vidéo-là euh, va se terminer comme ça. Donc, euh, ce qu'il faut retenir ici, c'est les 28 grammes à l'SQDC. Prenez le temps de regarder la variété, s'il vous plaît. Regardez les terpènes, regardez si le cariophyllène est en premier. Faites, faites vos devoirs gardez la variété si c'est des produits mélangés essayez de prendre quelque chose que vous connaissez la variété comme ça à l'avenir vous allez pouvoir vous dire j'aime le Blue Dream j'aime pas le Exotus Blue Cheese le Exotus le Exotus quelque chose, j'en suis même plus Mais parce que c'est ça qu'à surprise hey, 28 grammes que t'aimes pas c'est long longtemps c'est long longtemps c'est long longtemps c'est aussi bien de le trouver pas pire ordinaire que de ne pas l'aimer. Puis 28 grammes, c'est un certain montant à débourser. là. Euh, c'est pas 35 dollars. On parle de 171 dollars. 170. Euh, 171, 170, ça se ressemble. En tout cas, vous comprenez. Même chose pour les 3,5 grammes. Euh, produits mélangés. Je pense qu'il y a des produits à 20 dollars avec Exo. Euh, qui nous indiquent la variété. Moi, je vous indique... Euh, je vous indique, je vous, je vous suggère fortement de, de prendre des produits de, à votre budget, que ce soit 20$ ou 25$, en sachant c'est quoi la variété. Et que ça soit pas écrit mélangé. Ça fait 25 fois, je le répète. Je te laisse là-dessus. Ça vient de conclure là, le choix du cultivateur Sativa de Good Supply. Vraiment désolé pour Good Supply euh, qui appartient à Frio. Vraiment désolé. Mais c'est terminé pour moi, les produits avec la variété mélangée. tu veux un bijou comme Winman, il y a 25% de rabais dans la description en bas. Appuie sur le petit plus, là, il y a plein de choses qui vont apparaître. Et puis, euh, je pense que pour tous ceux qui écoutent la vidéo jusqu'à la fin, un gros merci, un gros pouce. écrit un commentaire en bas. Et si tu veux qu'on écrit une petite phrase, peut-être écrire euh, « Le gazon n'est pas plus vert chez le voisin ». Donc, euh, petite phrase un peu positive, le gazon n'est pas plus vert chez le voisin, donc euh, ne pensez pas que chez le voisin tout est parfait, tout le monde a ses problèmes, la vie n'est pas facile, on lâche pas, demain est un autre jour. Peace!